Bonjour, je m'appelle Amélie Lippe, je suis enseignante chercheuse à l'ENSFEA après un parcours d'enseignante de zootechnie en lycée agricole. Donc Pour la partie formation, j'interviens dans la formation des enseignants de zootechnie et pour la partie recherche, euh, j'interviens dans l'UMR éducation, formation, travail et savoir euh, de l'ENSFEA et de l'université Jean Jaurès de Toulouse et je travaille plus particulièrement sur la didactique des questions socialement vives c'est-à-dire de regarder euh, comment on peut mettre à l'étude des questions controversées dans les situations de classe et comment accompagner les élèves à construire des points de vue étayés sur euh, ces questions controversées. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement d'essayer de mieux comprendre comment les élèves construisent leur prise de position sur ces questions en jeu de société à partir d'éléments qui sont souvent invisibles euh, pour euh, les enseignants. Et ce sont des données qui s'appuient sur mes travaux de thèse et aussi sur un chapitre d'un ouvrage qui est paru en 2022 dans les éditions Éducagri. Et donc, si cette présentation vous a intéressé, vous pourrez retrouver plus d'éléments détaillés dans ce chapitre dont je vous donnerai la référence en fin de présentation. Donc, je vais partager mon écran pour débuter cette présentation. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de mieux comprendre en fait les prises de position des élèves sur des questions en jeu de société. Alors dans la recherche, on parle de questions socialement vives. Alors les questions socialement vives, ce sont certaines questions en jeu de société. Ce sont des questions qui sont triplement vives. Elles sont controversées dans les champs de référence, entre professionnels, entre techniciens, entre scientifiques. Elles sont aussi controversées dans la société, au niveau des médias. Il est généralement urgent de prendre des décisions à l'échelle de la société sur ces questions et ce sont des questions qui sont potentiellement controversées au sein de la classe puisqu'elles concernent directement les élèves. Alors, Si on prend l'exemple du changement climatique, il y a des données robustes maintenant au niveau scientifique pour dire que les activités humaines ont des effets sur le changement climatique, mais il existe toujours des controverses au niveau scientifique, technique et professionnel pour décider quels moyens on va mettre en œuvre pour atténuer ce changement climatique ou pour adapter les activités humaines au changement climatique. Les élèves, quand ils travaillent sur ces questions controversées, vont progressivement construire une prise de position étayée en articulant trois principaux domaines. Ils vont articuler un domaine cognitif sur lequel ils vont s'appuyer sur leurs connaissances construites antérieurement et sur les représentations qu'ils ont par rapport à cette QSV. Ils vont aussi euh, mobiliser un domaine émotionnel, toutes les émotions, les affects qu'ils vont ressentir en lien avec ces problèmes qui les concernent. Et il y a aussi un domaine axiologique avec les aimants qui vont plutôt préférer ou exclure qu'est-ce qui est le plus souhaitable de faire pour eux mais aussi pour les autres en formulant et ben, des jugements éthiques. Et en articulant ces trois domaines, les élèves vont construire une prise de position et nous souhaitons également qu'ils puissent s'engager dans des actions pour transformer certaines pratiques qui peuvent être problématiques ou au contraire améliorer des pratiques qui sont plutôt vertueuses. Alors je vais prendre le cas euh, d'un thème c'est le cas du bien-être animal en élevage parce que j'ai mal travaillé dessus et euh, on va s'intéresser aux problèmes soulevés notamment par les interventions douloureuses euh, sur les animaux d'élevage. Donc cette question socialement vive là et le scénario pédagogique que je vais vous présenter rapidement a été mis en œuvre dans plusieurs classes de bac professionnel conduite et gestion de l'entreprise agricole. Alors, je vais vous présenter très rapidement le scénario pédagogique. L'idée, c'est que vous repériez en fait les discours d'élèves, dans quelle situation est-ce qu'on est qu a allé les recueillir. Et c'est à partir de ces discours d'élèves-là que l'on a cherché à comprendre ce qui se jouait pour les élèves. Donc, dans ce scénario pédagogique, la première séance était de faire un peu un panorama des problèmes qui se posent en élevage en lien avec ces interventions douloureuses. Ça permettait aussi de poser euh, ce qui était euh, la notion de bien-être animal, mais aussi de bien et de bienveillance. La deuxième séance euh, permettait de travailler des apports scientifiques sur le processus physiologique de la douleur des animaux d'élevage que ce soit de la vie intra-utérine jusqu'à la vie adulte des animaux, de montrer que cette douleur est présente, mais aussi de travailler sur la souffrance des animaux en mettant en perspective notamment la dimension émotionnelle et psychologique de la douleur. Ensuite, les élèves ont travaillé sur un dilemme qu'on appelle éthique et professionnel. Il s'agit en fait d'un cas concret, une situation d'un élevage donné, dans lequel les élèves vont devoir se prononcer sur le fait de mettre en œuvre ou pas les cornages des animaux. Donc les cornages, il s'agit de supprimer partiellement ou totalement en fait les cornes des animaux et c'est une intervention douloureuse pour les animaux. Donc on a recueilli les discours des élèves lorsqu'ils étaient en train de travailler sur ce dilemme éthique et professionnel. Ensuite les élèves ont mis en œuvre avec leurs enseignants une séance de travaux pratiques qui portait soit sur l'intervention de l'écornage avec une prise en charge de la douleur médicamenteuse, l'utilisation d'un anesthésiant et d'un analgésiant pour les animaux, ou une situation de travaux pratiques au cours de laquelle il y avait à décider quelle technique de manipulation de l'animal on allait utiliser, avec une possibilité d'un éventail de méthodes plus ou moins douloureuses. Et la dernière séance était un retour d'expérience sur euh, des situations que les élèves avaient vécues, donc les, la situation de TP, mais aussi des situations vécues en stage ou des situations vécues sur la ferme familiale. Et on a également enregistré les discours d'élèves sur cette situation-là. Alors, je vous propose de nous concentrer sur deux exemples d'élèves, donc deux élèves de Bac Pro CGEA qui permettent d'illustrer en fait certaines situations d'élèves qu'on a pu rencontrer dans le cadre de ce travail. Donc, Emeric, c'est un élève qui est fils d'éleveur euh, de bovins laitiers. Sur la ferme familiale, les animaux sont écornés, ils n'ont pas de cornes. Et l'enseignant d'Emeric euh, considère cet élève comme un des plus motivés de la classe, mais qu'il manque d'assurance lorsqu'il y a nécessité de manipuler les animaux sur l'élevage du lycée. Donc l'enseignant dit d'Emeric, euh, c'est un des plus motivés, mais il n'a pas beaucoup d'assurance. Il se met tellement la pression parce qu'il veut bien faire qu'on voit qu'il est en retrait, qu'il est stressé. Alors là, l'enseignant parle d'Emeric. Lors d'une situation de TP où il manipule l'animal, mais il reste en fait à distance de l'animal, c'est ce qui l'empêche de bien manipuler l'animal. Et l'enseignant reprend, il réfléchit très longtemps chaque geste qu'il fait pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. L'enseignante qui était présente lors de cet entretien et qui a aussi visualisé la, la situation de TP via un film vidéo, a pu euh, indiquer qu'elle n'interprétait elle, elle pas le comportement d'Emerick de la même manière, elle, elle indique que là, non, mais en fait, Emmerich, il avait la trouille. Donc c'est à partir de cette différence d'interprétation du comportement de l'élève entre les deux enseignants que l'on allait rechercher plus précisément au niveau des discours produits par Emmerich lors du scénario pédagogique, voir ce qui se jouait pour lui. Donc lors du dilemme éthique et professionnel, Emmerich va se positionner en faveur du fait de ne pas écorner les bovins sur cette étude de cas concret sur cet élevage, où l'éleveur a décidé si finalement il retire les cornes à ses animaux ou pas. Donc Aymeric est dans un groupe de quatre élèves, il y en a deux qui se positionnent en faveur de l'écornage et deux qui se positionnent contre l'écornage dans euh, ce dilemme éthique et professionnel. Donc Aymeric, lui, va justifier sa prise de position en disant euh, « certes, il peut y avoir des soucis euh, lors des petites guerres entre les vaches », j'ai choisi de ne pas écorner. Pourquoi ne pas laisser les cornes Parce que ça leur fait aussi un peu mal lorsqu'on les enlève. Donc Emeric évoque des risques de blessures entre vaches euh, qui ont des cornes. Mais en même temps, pour lui, l'écornage aussi est un, une intervention douloureuse pour l'animal. Donc il va s'appuyer dans la suite de son discours sur cette empathie qu'il a envers les bovins et la douleur que peuvent ressentir les bovins, et aussi sur le fait que pour lui les animaux ressentent de la douleur au moment de l'intervention de l'écornage. Lors des retours d'expérience, et notamment du retour d'expérience sur des situations vécues sur la ferme familiale, Emmerich va changer de position. Euh, il va dire qu'il cette fois il est préférable pour lui d'écorner les bovins et qu'il veut maintenir cette pratique sur l'élevage familial, décorner les bovins. Et pour ça, il va s'appuyer dans son discours sur une situation qu'il a vécue avec son père, et qui a une forte intensité émotionnelle. Donc il va évoquer cette situation en disant, « On avait une génisse, elle était très gentille, mais elle avait des cornes. Et quand mon père est allé la chercher au auprès, il avait le seau, elle est arrivée tellement vite que mon père il a failli se faire embrocher. » Donc là, Emmerich, il évoque la situation d'une génisse pour qui les cornages a raté, ce qui peut arriver. Donc cette génisse avait des cornes comparées aux autres, et quand son père est allé la chercher auprès avec un seau d'aliments pour la tirer, la génisse est arrivée trop rapidement, et elle a risqué de blesser en fait le père d'Emeric. Donc Emmerich, dans la suite du retour d'expérience, va... Euh, parler de cette crainte, de cette peur qu'il a des accidents liés aux cornes des bovins, et du fait qu'il veut maintenir des animaux sans cornes sur l'élevage familial, et que pour lui les bovins qui ont des cornes sont dangereux. Donc ça c'est une représentation forte chez lui de cette dangerosité liée aux cornes. Lors du retour d'expérience sur la séance de TP, qu'il a vécu avec l'enseignant, au cours de laquelle ils ont mis en œuvre euh, un écornage avec une prise en charge médicamenteuse de la douleur. Emric va maintenir cette prise de position en disant qu'il est préférable d'écorner les bovins. Mais quand on va le questionner sur le fait que chez lui, quand ils écornent les veaux jeunes avant trois semaines, donc il y a une réglementation qui indique qu'avant trois semaines, il est possible d'écorner les veaux sans utiliser d'anesthésion et d'analgésiant. À partir de ce seuil, ensuite, on utilise une prise en charge de la douleur. Et donc, Emric dit que lui, ils font comme ça sur la ferme familiale, et qu'il est préférable pour lui de continuer d'écorner les bovins sur la ferme familiale sans utiliser de protocole de gestion de la douleur. Ça lui permet de gérer sa crainte et sa peur, notamment liée aux accidents euh, liés aux cornes des bovins. Mais il y a un conflit euh, par rapport à cette empathie qu'il exprime en fait envers la douleur des animaux. Et donc Emric à ce moment-là va utiliser une représentation erronée qu'il a par rapport à la douleur des animaux. Il considère en fait que les veaux, les jeunes animaux vont moins souffrir que les vaches qui sont plus âgées ou que les génisses aussi qui vont être plus âgées. Donc Emric indique oui, je pense euh, qu'ils les veaux souffrent moins et donc je lui ai demandé, ils souffrent moins quand ils sont petits que là adultes et Emric répond oui, je pense. Et là, ensuite, il a développé en fait, le fait que pour lui, les jeunes animaux, de manière générale, ont un ressenti de la douleur qui est moins fort euh, que les bovins adultes. Alors que dans la séance qu'il avait travaillé avec son enseignant sur la physiologie de la douleur et la souffrance des animaux, ils avaient travaillé sur le fait que les animaux... Ont euh, toutes les connexions déjà présentes pour ressentir en fait euh, cette douleur lors des premières semaines de vie et une douleur qui s'étale sur, sur plusieurs jours. Donc Emmerich est dans une situation en fait d'avoir euh, travaillé cette séance en... de connaissance sur euh, la physiologie de la douleur, mais cette connaissance rentre en conflit par rapport à ce qui est fait sur l'élevage familial, par rapport à son empathie aussi qu'il a vis-à-vis -vis de la douleur des bovins, et la justification de maintenir les pratiques telles qu'elles sont faites, c'est d'aller utiliser cette représentation erronée, comme quoi les veaux souffriraient moins que les vaches euh, lors de l'écornage, même si certes euh, les cornes sont moins développées avant trois semaines que par la suite, mais il n'empêche que la douleur est présente. Alors je vous propose maintenant d'aller s'intéresser à un deuxième élève qui est Rudy. Rudy était dans une autre classe, euh, toujours élève de première BAC Pro euh, CGEA, et Rudy est considéré par son enseignante comme un élève qui est peu impliqué dans les situations de cours et de TP voir qui, lors de ces scénarios pédagogiques-là, s'est révélé être un élève ressenti comme étant provocateur. Donc, son enseignante nous dit lors d'un entretien, en parlant d'une intervention de Rudy lors d'un des TP où il proposait l'utilisation d'une technique douloureuse, et l'enseignante nous dit là, je croyais que c'était de la provoque, mais en fait, il a insisté. Rudy, d'habitude, il ne dit rien en TP, il est au fond, il fait la tête, il fait autre chose presque. En cours, il ne dit jamais rien, il n'a jamais rien à dire. Donc pour cette enseignante, le fait que l'élève propose dans le cadre de ce scénario une intervention douloureuse pour l'animal, c'était une provocation par rapport à l'enseignante et au fait que l'élève sait que normalement cette pratique n'est pas autorisée sur l'élevage du lycée. Et qu'habituellement, de toute façon, cet élève est désengagé dans, dans, dans les cours et dans les TP. Alors si on s'intéresse un peu plus à ce que Rudy euh, a pu exprimer lors de ce scénario pédagogique-là, lors du dilemme éthique et professionnel, dans le groupe de quatre élèves, Rudy se positionne comme ses camarades, ils, ont tous, ils sont tous assez rapidement tombés d'accord sur le fait d'éviter de, l'écornage des bovins dans ce cas d'étude. Par contre, les camarades de Rudy, eux, euh, prônent le non-écornage parce qu'ils veulent garantir une certaine esthétique de l'animal, un standard de race, alors que Rudy est le seul élève qui va exprimer aussi le fait que les veaux ressentent de la douleur, que le vétérinaire aussi coûte cher, donc que l'achat de médicaments pour prendre en charge la douleur est un coût pour l'éleveur, et il va exprimer une certaine empathie envers les bovins. Donc Rudy nous dit « comme ça on n'a pas besoin de faire euh, du mal aux animaux à l'écornage et on gagne de l'argent sur le veto parce que le vétérinaire c'est cher ». Lors du moment de retour d'expérience sur le TP, lors de la cinquième séance, Rudy euh, cette fois va revenir sur son intervention qu'il a faite auprès de l'enseignante lorsqu'il lui a proposé d'utiliser une technique douloureuse pour manipuler et contenir l'animal. Et il maintient sa prise de position en disant qu'il est préférable d'utiliser certaines techniques douloureuses. Cette proposition, il l'a faite aussi au regard de son expérience vécue sur la ferme familiale. Donc, il oppose les animaux qu'il y a sur la ferme du lycée agricole avec les animaux qu'il a dans son exploitation familiale. Il dit, Rudy, ici, dans le lycée, les vaches, on va en TP, elles se laissent approcher. Mais chez nous, c'est pas pareil. Donc, je lui demande, tu n'as pas pu transposer, Rudy. Non, dit non, c'est pas possible. Ici, quand on passe la main par-dessus la tête et machin truc, c'est impossible chez moi. Donc les techniques en fait, de manipulation qu'il utilise au lycée, Rudy ne les reproduit pas chez lui. Et ce qu'il va exprimer dans le cadre de son retour d'expérience, c'est que pour lui, les bovins à l'étang qu'il a chez lui euh, sont des bovins peu dociles et dangereux. C'est des bovins donc destinés à la production de broutard pour la production de viande et c'est des bovins qui sont à cornes sur l'élevage familial. Rudy va aussi exprimer un certain nombre de craintes par rapport aux accidents de manière générale liés aux bovins. Lorsque Rudy revient aussi sur euh, des expériences vécues sur la ferme familiale, il va maintenir cette prise de position en disant qu'il est préférable toujours d'utiliser des techniques douloureuses et il va aller un peu plus loin en développant pourquoi, en fait, il estime que c'est justifié d'utiliser de telles pratiques. Pour lui, les bovins allaitants, donc sur la ferme familiale, sont peu dociles, sont dangereux, mais en plus, ils sont conscients de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font volontairement mal à l'éleveur. Donc Rudy nous dit, avec les cornes, quand elles font mal, elles le savent, donc il parle des vaches, elles savent qu'elles ont des cornes, et là, c'est feu. Donc, quand il a ses feux, c'est en fait qu'il lui, il s'autorise à utiliser des techniques douloureuses, voire violentes, envers les animaux, puisque les animaux lui font consciemment mal et qu'il y a une notion de méchanceté en fait, de l'animal qui arrive au cours de ce discours-là. Donc, si on regarde par rapport aux euh, au, au ressentis en fait, que les enseignants ont par rapport aux élèves, on voit que dans les deux cas, en fait, euh, il y a une articulation fine entre euh, ce que l'élève euh, ressent en termes d'émotion, euh, les jugements éthiques qu'il va former et puis les connaissances et les représentations qu'il mobilise. Rudy, qui est considéré comme un élève en retrait, voire provocateur pour l'enseignante, est en fait un élève qui euh, n'arrive pas à gérer cette rupture entre le milieu d'élevage familial et le milieu du lycée, où pour lui, il y a une incompatibilité totale. Il sait que les pratiques familiales ne sont pas autorisées dans le lycée, mais il n'y a pas non plus de lieu pour pouvoir en discuter, donc il préfère être en retrait, et il en discute même consciemment au cours de l'entretien, au cours de ce retour d'expérience, de pour dire qu'il est en retrait, puisque de toute façon, il ne peut pas proposer au lycée ce qu'il fait sur la ferme familiale, et que pour lui, c'est juste une question d'animaux qui sont différents les uns des autres. Alors à partir de ces deux exemples, euh, il me semble intéressant en fait de proposer, euh, pour mieux comprendre des fois des prises de position qui sont divergentes euh, au niveau des, des, des différents contextes que les élèves vont pouvoir prendre, qu'en fonction des contextes, ils vont des fois avoir des positions même antagonistes, c'est l'importance d'aller regarder en fait cette articulation entre connaissances, émotions et valeurs pour essayer de décrypter en fait les stratégies de défense que les élèves vont pouvoir mobiliser lorsque ce sont des questions en jeu de société et que les dimensions éthiques sont fortement présentes. Donc Les élèves vont avoir des fois des stratégies de justification, comme dans le cas d'Emerick. Ils vont mobiliser des représentations erronées, voire des préjugés, pour pouvoir justifier des pratiques euh, envers lesquelles ils ne veulent pas être déloyales. Ensuite, il va y, a, il y avoir des euh, stratégies de communication. Ils vont survaloriser des effets positifs d'une pratique pour minimiser les effets négatifs. Ou on peut avoir des stratégies de déresponsabilisation en indiquant en fait que ce sont les animaux ou les systèmes d'élevage qui sont responsables du choix qu'eux vont avoir à faire. Alors Au niveau des leviers en tant qu'enseignant, euh, les connaissances restent nécessaires. Voilà, Je ne dis surtout pas qu'il ne faut plus faire d'apport de connaissances dans ces situations-là mais euh, ces connaissances pour qu'elles puissent devenir des ressources pour construire des prises de position argumentées, euh, elles sont pas suffisantes parce qu'il va falloir aussi travailler sur la dimension émotionnelle et la dimension éthique. Donc ça va être d'accompagner en fait les élèves à avoir un regard réflexif pour comprendre en fait les fondements de leur prise de position, d'arriver aussi des fois à verbaliser les émotions qu'ils peuvent ressentir et les valeurs qui vont être en jeu dans certaines prises de décision ou dans certaines actions qu'ils mettent en œuvre d'élargir et de diversifier le plus possible le vécu des élèves, parce que quand il y a une polarité, par exemple, entre ferme familiale et puis lycée, c'est difficile après pour les élèves de dépasser en fait cette confrontation-là, cette opposition. Donc en diversifiant le vécu pour pouvoir se confronter à différentes alternatives et vraiment mettre euh, à l'étude dans la classe cette confrontation d'alternatives, quelle que soit... Les pratiques qui sont mises en œuvre, de pouvoir en discuter, échanger sur leurs limites et leurs intérêts, et comment il est possible de les faire évoluer. Et donc tout ça dans l'objectif en fait de réduire les dissonances qu'il peut y avoir dans les actions des élèves et dans le vécu des élèves, en ouvrant de nouveaux possibles et en leur redonnant en fait du pouvoir d'agir, le fait qu'ils puissent à nouveau agir sur des situations qui leur posent problème. Donc je vous remercie pour votre attention et donc je vous invite, si vous avez envie d'aller creuser un peu plus loin, d'aller lire euh, ce chapitre euh, d'un ouvrage Éducat Gris qui s'appelle « Délibérer et agir pour la transition agroécologique, développer un jugement éthique ». donc C'est dans l'ouvrage d'Isabelle Borio et Michel Vidal sur « Enseigner à produire autrement, repères, démarches et outils pour former aux transitions agroécologiques ». Et bien sûr, je vous invite en mars prochain à venir échanger directement puisque c'est plus facile pour pouvoir et bien, creuser un peu plus dans le détail ces éléments. À bientôt